Hello Je vais essayer de parler doucement dans cette vidéo parce que j'ai pas parlé de la journée, du coup ma gorge n'est pas prête vous voyez. Mais en général je trouve que ma voix est plus agréable à écouter quand je parle doucement comme ça, du moins en vidéo. Après c'est vrai qu'en général on a tendance à détester notre voix quand on s'entend parler en vidéo ou à travers les écrans. Et j'avoue que c'est un petit peu mon cas, mais quand je parle un peu comme ça, ça rend le processus plus agréable pour moi. Je sais pas du coup ce qu'il en est pour vous, mais voilà. Aujourd'hui je reviens pour un format de vidéo que j'aime bien faire ces temps-ci, c'est celui du petit zoom sur certaines sorties livresques à venir au mois de juin. J'ai loupé le rendez-vous pour le mois de mai, c'est vrai. Je vous garantis pas que c'est un format que vous verrez tous les mois. Je le fais vraiment quand j'ai envie de le faire, mais aussi quand j'ai le temps. Le coup, le mois de mai, c'est vraiment le temps qu'il m'a manqué. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai à vous présenter... Je regarde mon téléphone. 11 romans, dont deux sorties au format poche. 9 bandes dessinées et titres graphiques. Et enfin, 15 mangas. Mais rappelez-vous, les mangas, ça va plus vite, puisque je vous présente souvent les suites de séries que j'ai déjà lues et commencées. La première sortie que j'ai notée c'est celle du roman La loutre et le prince qui va sortir le 1er juin aux éditions Livre. Je, je vous ai mis l'image au fond, je sais pas ce que ça donne visuellement, voilà c'est plus pour tester. D'ailleurs vous avez dû remarquer mais j'ai fait une petite thématique été derrière moi puisque en ce moment j'ai trop envie d'être en été, d'avoir la chaleur, d'aller me baigner dans la piscine chez mes parents. C'est vraiment un gros gros besoin en fait, je suis en manque la loutre et le prince, a atterri sur ma wishlist parce que déjà, ça nous raconte l'histoire d'un personnage et donc un prince qui est infirme. Comme on peut le voir sur la couverture, il est en fauteuil roulant. Et ça franchement, c'est pas souvent qu'on a ce genre de représentation là. En plus de ça, je trouve que la couverture est toute douce et que ça a l'air d'être une jolie petite histoire d'amitié et d'acceptation. Donc tout ça, c'est plein de raisons qui font que ce roman, rien qu'à de le voir, je fonds. Franchement, j'espère que le contenu en vaut la chandelle. Mais voilà, ça a l'air vraiment trop mignon, donc il a atterri dans ma wishlist. Le 2 juin va sortir Fanny et la mère aux éditions d'Avalon comme vous le voyez pour l'instant on est dans une thématique très bleutée, je fais même pas exprès mais c'est vraiment, je vous dis c'est la saison qui arrive qui me donne toutes ces envies là, là on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a l'air d'être en connexion avec la nature particulièrement avec les arbres les rivières etc et franchement ce côté là m'a vraiment trop donné envie et de ce que j'ai cru comprendre du roman ça va être une sorte de quête initiatique voire secret de famille elle va être immergée par des souvenirs un sentiment de nostalgie pour toutes ces raisons là une fois encore ça atterrit dans wishlist. Il faut que j'arrête de dire ça parce que si je le dis à la fin de chaque roman, vous allez vraiment en avoir marre. Le 3 juin sort le roman Temps Mort d'Ariel Halls. Aux éditions Slalom, celui-là je l'ai noté bah, parce que c'est Ariel Halls. Personnellement je connais cet auteur grâce à sa trilogie des Sœurs Carmine que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Dans ma pile à lire j'ai son roman L'Âme Vive que j'ai pas encore lu, pourtant je l'ai acheté depuis un moment. J'ai également vu qu'en mai il avait sorti aussi un roman, donc là il en sort un autre le mois d'après. Il est vachement productif en ce moment, Ariel Halls il est inspiré. Mais voilà, celui-là me fait vachement envie, en particulier puisque c'est un roman young adulte de fantasy ou plutôt fantastique, avec un univers un petit peu sombre dans lequel le personnage va atterrir dans une sorte de Paris alternatif, quelque chose comme ça, genre le Paris négatif. C'est un endroit où l'espace-temps n'a pas les mêmes règles ni les mêmes écoulements, et a priori notre personnage va devoir un petit peu survivre, je n'en sais pas vraiment plus. Tout ce que je sais c'est que ça me hype, et puis surtout comme il renoue avec quelque chose d un petit peu dark, mais aussi young adulte. ramène un petit peu à ses origines avec les sœurs Carmine, et franchement j'ai trop envie de relire cet auteur dans un registre similaire. D'ailleurs rien à voir, mais pour l'avoir rencontré deux fois en dédicace, il est vraiment hyper gentil en plus. <rire> Toujours le 3 juin sort aux éditions Prisma, le cinéma de rêve face à la mer de Ollie Burn. Est-ce que je dois justifier pourquoi ce livre me fait envie Ça m'a l'air d'être une espèce de roman feel good, dans la lignée de ce que peut faire Jenny Colgan, que j'ai toujours pas lu, mais dont les romans sont sur ma wishlist depuis des années. Non mais franchement, qu'est-ce que j'attends Mais voilà, quand je vois cette couverture, je sais pas, ça me détend, ça me fait sourire, ça me donne vraiment envie de me plonger dans cet univers qui a l'air sans prise de tête et vraiment de faire du bien. J'ai l'impression que c'est un petit croisement de feel-good, saga familiale, voire comédie romantique, je sais pas trop. Ça là, vraiment, pis ce qu'il me faut pour la saison. Le 9 juin va paraître La Dame d'Argile de Christiana Moreau aux éditions Préludes. Comme vous le voyez, on navigue vraiment de genre en genre et de cible éditoriale en cible éditoriale avec cette vidéo. C'est ça d'avoir des goûts assez euh, éclectiques. Mais voilà, moi j'aime bien changer de registre comme ça de temps en temps, ça fait du bien et puis c'est bien de découvrir des choses. Celui-là, il me fait envie puisque l'héroïne est une restauratrice de pièces dans un musée des beaux-arts j'avoue que ça m'intriguait un petit peu d'avoir ce côté là d'ailleurs moi qui suis en plein revisionnage de charme dans ce moment ça me fait penser un petit peu à Prou qui du coup travaille alors elle n'est pas restauratrice mais elle est directrice de collection je pense des choses comme ça je sais plus le nom exact de ce métier je l'ai sur le bout de la langue c'était juste pour faire un petit aparté qui avait absolument rien à voir son métier ça va lui faire croiser la route d'une mystérieuse statuette en argile qui représente une femme et à partir de là le roman j'ai l'impression qu'il va explorer un petit peu qui était cette femme en nous inventant une histoire de son personnage donc qui a vécu à l'italie je crois au 16 e siècle quelque chose par là et a priori c'était une femme qui voulait devenir artiste un petit peu comme Arte un manga que j'aime vraiment énormément alors je sais pas si c'est vraiment une pure fiction ou s'il y a une petite réalité historique derrière avec le personnage représenté en sculpture. Je suis pas renseignée là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Mais voilà, franchement, je suis bien intriguée par ce titre-là. Le 10 juin, chez Pocket Jeunesse, sort le roman et pourtant le bonheur est là. C'est écrit par Enrico Galliano et franchement, quand j'ai lu le résumé... Ça va un petit peu bouleverser puisqu'on va suivre une jeune adolescente qui vit un petit peu dans son monde, voilà, elle, est, elle aime bien être dans sa petite bulle cocooning, elle est un peu solitaire, un peu réservée, elle aime bien prendre des photos, écouter de la musique, discuter avec son ami imaginaire, vraiment ce personnage il a l'air hyper intéressant. Et en fait, elle va faire la rencontre un jour d'un jeune garçon. Et qui, en gros, va la faire un petit peu sortir de sa bulle et va lui faire du bien, tout simplement. Le truc, c'est que ce fameux garçon va finir par disparaître. Et à partir de là, bah, elle va essayer de partir un petit peu à la recherche de ce garçon pour savoir ce qui lui est arrivé. Euh, est-ce qu'elle a imaginé ce garçon Ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un Voilà, on est un petit peu perdu Et le but de ce roman, j'imagine, ça va être de nous emmener à travers cette quête, peut-être intérieure, mais aussi extérieure de ce personnage. Et franchement... Ça me fait un petit peu penser à du Gail Forman, ça me donne vraiment beaucoup envie et ça a l'air très touchant. Toujours le 10 juin, aux éditions Nathan sort, Ouh, je suis désolée mais je suis trop trop contente, c'était vraiment la grosse surprise à laquelle je m'attendais pas du tout. Cathy Cassidy a écrit un nouveau tome des filles au chocolat qui s'appelle Cœur Praline et dans lequel on va retrouver Sky, maintenant âgée de 15 ans. Si vous ne le savez pas encore, je suis une énorme, mais énorme fan de Cathy Cassidy, particulièrement des filles au chocolat, qui est clairement une de mes sagas doudou ever mais j'ai aussi aimé ses autres romans, enfin voilà, faut vraiment qu'un jour je vous fasse cette vidéo sur Cathy Cassidy, ça fait des années que je l'ai en tête. Et il faut savoir que Sky en plus c'est mon personnage préféré de la fratrie Les filles au chocolat. Son tome était vraiment tout mignon, tout doux et j'ai adoré euh, sa personnalité. trop contente de la retrouver euh, déjà elle euh, à 15 ans pour voir ce qu'elle est devenue et puis surtout retourner dans l'univers des filles au chocolat. Je veux dire, cette famille, elle m'a trop manqué. Et donc Praline sort le 10 juin. Alors je vous avoue j'ai un gros dilemme puisque Les filles au chocolat... J'ai revendu tous mes grands formats pour les garder juste en poche, parce que je trouve que c'est tellement plus pratique comme ça pour les emporter. Parce que clairement, quand je voyage, c'est le genre de roman que j'aime emporter avec moi. Du coup, je sais pas si j'achète le grand format là quand il sort pour le lire, et qu'ensuite je le rachèterai en poche dans un ou deux ans. Ou alors, est-ce que j'ai vraiment la foi de patienter et d'attendre que le format poche sorte Ah, je vous avoue que c'est vraiment un gros gros dilemme, je sais pas encore. Je, je verrai bien si je craque ou pas en le voyant. Ce sera un mystère. Le 16 juin sort aussi une grosse attente de mon côté. Il s'agit d'un Twisted Tale Disney publié chez Hachette, centré sur le personnage, du moins plutôt sur le film et Hercule, particulièrement sur le personnage de Megara. Et voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, j'en suis sûre que Megara... Et mon personnage féminin Disney préféré, vraiment, vraiment, je l'aime de tout mon cœur, je croche à fond sur elle. Et de manière générale, Hercule est un de mes Disney préférés. Donc, forcément, ce Twisted Tale, je l'attends, mais juste de ouf. Il faut savoir que c'est pas spécialement une série de trucs, on va dire, qui m'attire vraiment. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment pas mal a priori, mais d'autres qui sont vraiment bof. Moi j'ai lu que celui sur la Reine des Neiges mais je l'ai même pas terminé parce que je trouvais que ça ressemblait trop au film finalement, je voyais pas l'intérêt. Mais voilà, là c'est Hercule, là c'est Megara et c'est des personnages et un film desquels on parle tellement peu et que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc forcément je vais craquer pour voir ce que ça donne en espérant que ce soit bien, s'il vous plaît. Je termine la partie roman avec Plus que tout au monde de Marie-Élise qui sort donc le 21 juin et là on a l'air d'être sur une romance feel good mais entre deux garçons. Et du coup déjà quand j'ai vu la couverture et le titre je me suis dit oh ça a l'air vraiment trop mignon, trop cocooning pour l'été et en plus c'est une romance MM je crois qu'on dit comme ça, <rire> je suis pas sûre. Euh, ça me hype de ouf puisque ça a l'air vraiment d'un titre feel good et bienveillant et contemporain. Donc on va suivre un jeune ado, je crois, qui s'appelle Alex, qui est un petit peu mal dans son corps, voilà, pas très heureux, etc. Qui un jour va rencontrer un jeune entrepreneur suédois qui s'appelle Soren. Et a priori, ce jeune homme va apporter vraiment, dans la vie d'Alex, beaucoup de joie, de bonne humeur et d'amour. Et franchement, juste ça, ça me donne trop envie. Ça a l'air d'être vraiment trop mignon, trop apaisant. Enfin, voilà, j'adore. Et en plus, le fait que ce soit une romance gay... Je suis contente, ça fait du bien d'avoir des contemporains un petit peu comme ça maintenant, et pas toujours du young adulte qui nous vient des états unis Du côté des sorties poches, la première qui me fait envie c'est Everless de Sarah Holland, c'est une saga que j'avais dans ma wishlist déjà en grand format, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter, et comme là, ça sort en poche, franchement, je, je dis pas non quoi. Pareil pour la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan hein, qui sort le 3 juin. Comme je vous l'ai dit, Jenny Colgan dans ma wishlist depuis des années avec la petite boulangerie au bout du monde. Et cette saga-là, quand elle est sortie aussi en grand format, ça m'a grave donné envie, sachant que, évidemment, j'aime les livres. Donc voilà, je veux vraiment découvrir Jenny Colgan. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit en de en 2021 ou 2022 parce que il suffit, il est temps de passer le cap. Je vais maintenant passer à la bande dessinée et la première sortie qui me fait très envie, c'est Nuit Couleur larme chez Dargo. Je triche un petit peu puisqu'a priori ça sort le 28 mai, donc euh, quelques jours un petit peu avant juin. Et franchement je voulais grave en parler parce que de 1, ça a l'air de parler de sorcière, la couverture est trop belle. Et en plus c'est chez Dargo, j'ai tendance à leur faire confiance. Déjà on va suivre une héroïne qui est libraire, spécialisée en fantaisie, occultisme et librairie d'horreur. Et en plus, pour bien rajouter une couche, il y a une de ses clientes qui s'appelle Mathilde, qui est décrite comme timide et habillée comme une otaku. Étant à la fois passionnée de littérature et aussi otaku, voilà, qu'est-ce qu'il me faut de plus, franchement Et a priori, il y a des histoires de démons, de sorcières, de missions, je sais, j'en sais vraiment pas trop plus. Mon devoir cohabiter ensemble, ces deux jeunes filles, mais voilà, rien que tout ça, ça me hype juste à 100%, je veux grave découvrir cette bande dessinée. Sort ensuite aux éditions Gléna, le 2 juin, la BD Grand Silence. Celle-là, elle fait un petit peu parler d'elle sur les réseaux sociaux à cause du sujet qu'elle aborde. Donc trigger warning, mais ça parle de violences sexuelles qui sont faites aux enfants à travers un récit qui m'a l'air un petit peu métaphorique et en même temps réaliste. Puisqu'on va découvrir une île inconnue sur laquelle vivent des humains. Et sur cette île, il y a une usine géante qui est chargée de récolter le, les cris des enfants. Donc c'est un titre, au début j'ai hésité à le noter parce que le sujet me fait pas plus envie que ça, enfin voilà, ça n'a pas l'air joyeux quoi. Mais en même temps, je me dis que ça peut être vraiment important à lire, que ça peut être vachement touchant et ben voilà, que ça peut peut-être t'aider justement à faire sortir du silence certains enfants, je sais pas trop. Mais voilà, du coup, c'est pas une priorité, mais franchement, j'ai quand même bien envie de découvrir pour voir ce que ça donne. La troisième BD sort le 2 juin chez Grand Angle et je pense que c'est celle qui me fait le plus envie. C'est Ecoline. Déjà, vous allez voir, mais la couverture est juste... Magnifique, je suis très très fan. Je vais juste vous lire la première phrase du résumé et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ça m'a hypé. Et Colline est destinée à devenir chien de garde, mais plutôt que de protéger la ferme, elle passe son temps à peindre. Voilà, c'est une chienne qui fait de la peinture, mais ça a l'air trop bien. On est plongé au cœur d'une campagne assez proche de Paris, puisqu'a priori on nous parle également de l'exposition universelle, etc. Donc franchement, voilà, ce titre a l'air vraiment trop trop bien. Le 2 juin, chez Futuropolis, sort Sinai et la terre qui illumine la lune. Celui-là me fait envie puisqu'on va partir à la découverte d'un peuple et d'une culture. Donc là c'est euh, dans le Sinai, les Bédouins. Je suis désolée, je connais pas vraiment ce peuple, etc. Je suis vraiment nulle en géo et en ah, voilà quoi. Mais justement, c'est pour ça que la BD me fait envie, si ça me permet de découvrir un peuple, une culture, une façon peut-être de penser ou même un pan de l'histoire, je sais pas, de l'histoire du monde. Moi, vraiment, ça me hype de ouf et en plus, a priori, les personnages qui vont se rendre au Sina, ils vont être vraiment super heureux de l'accueil chaleureux qui est fait là-bas par les gens. Ils vont se sentir vraiment bien dans ce pays-là. Enfin voilà, ça a l'air. Vraiment chouette et je suis très curieuse de découvrir ce titre. Le 2 juin, aux éditions Delcourt, sort Suzette. C'est la nouvelle BD de Fabien Toulmé et déjà, euh, rien que pour ça, c'est juste un super argument pour moi. Si ce nom vous dit rien, Fabien Toulmé, c'est celui qui a écrit euh, l'Odyssée d'Akim, une trilogie qui est juste... Euh, pour moi on devrait étudier cette BD au lycée en fait, elle est très importante et très humaine et vraiment c'est juste ouf. Il a aussi fait un autre album qui a fait beaucoup de parler de lui qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais » dans lequel il parle de son expérience en, en étant devenu père d'une petite fille atteinte de trisomie 21. Enfin bref, il paraît que c'est aussi un super album et Fabien tout le quoi Très bien tout le même, il est trop fort. Hélas, ce nouvel album, ça a l'air vraiment trop mignon. Ça m'a trop fait penser au film Lettres à Juliette, vous allez voir. On va suivre une femme âgée, qui je pense doit avoir plus de 70 ans, qui va repenser tout d'un coup à son premier amour de jeunesse. Et sa petite fille, elle va lui dire, écoute, on va essayer de repartir sur ses traces, si tu veux. Et donc, elles vont embarquer toutes les deux dans un petit road trip en Italie pour retrouver le grand amour de, de la vieille femme. Et la réflexion principale de cet album, ça va être est-ce qu'il y a un âge pour trouver le grand amour ou est-ce que ça peut pas être n'importe quand dans la vie Vraiment, ça a l'air hyper mignon, hyper beau et si c'est raconté aussi bien que le fait toujours, Fabien Toulmé, ça va être trop bien. Toujours aux éditions Delcourt, sort lever l'encre le 9 juin. Donc là, je suis désolée, mais j'ai oublié de mettre en favori cette BD. Mais si je me rappelle bien, il me semble que c'est une BD qui parle du monde du tatouage et principalement de tatoueurs. Je sais plus si c'est Juste un élément de l'histoire ou si c'est vraiment le sujet principal. J'essaierai de vous mettre un petit résumé en même temps, du coup, vu que je peux plus vous en parler, j'ai oublié. Mais en tout cas, je me rappelle de la couverture, justement, on voit quelqu'un qui se fait tatouer avec l'aiguille et tout. Et là, en fait, ça va être pas du tout ça quand je vais chercher l'image et vous allez bien vous foutre de moi. Le 9 juin, chez Gléna, sort le premier tome de La Tour. Pour le coup, c'est un récit de science-fiction dans lequel, il me semble, l'humanité a été euh, principalement décimée. Et le peu d'êtres humains qui restent encore sur Terre vit dans une tour. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le film ou la série Snowpiercer, ou, ou la bande dessinée pour ceux qui connaissent un des trois. Euh, moi je connais que le film avec Chris Evans. Donc dans la tour, les humains, je crois qu'ils sont répartis aussi un peu par caste social. En fait non, je vous ai dit une bêtise. Ils sont pas répartis par caste sociale, mais par contre il existe deux castes, C'est pas vraiment des castes, mais on va dire que les habitants sont répartis entre ceux qui ont connu le monde d'avant et ceux qui sont nés bah, dans cette tour. Et j'ai vu un autre délire aussi qui m'a un peu fait penser au labyrinthe de James Dashner. Il y en a en effet un seul groupe de personnes qui est autorisé à sortir de cette tour, c'est ce qu'on appelle des chasseurs, et donc j'imagine qu'ils vont pour récupérer de la nourriture et tout ça sur terre, franchement ce, ce titre il m'intrigue beaucoup pour le côté un petit peu SF, euh, anticipation, mystère, euh, voilà et le côté avec les castes et tout, je trouve que ça peut être vraiment un titre intéressant ensuite je réitère mais j'ai très très envie de découvrir la BD Phobos le tome 1 donc ça je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous en ai déjà parlé de base il devait sortir au mois de mai mais voilà il a été décalé mais je le remets là parce que vraiment je vous jure que je veux découvrir la version BD de Phobos, Oh combien c'est une saga que j'ai vraiment appréciée en de scie. Et enfin j'attends le tome 7 de Loken qui est censé sortir le 16 juin. Donc c'est un tome complémentaire, à hein, la série Lok Key est complète en 10 tomes, en 10 tomes pardon, en 6 tomes. Et le tome 7, c'est des petites histoires en plus en fait qui viennent étendre l'univers de Loken et notamment nous donner, je crois, certaines origines sur certaines des clés, pas très spin-off de base comme je vous l'ai déjà dit mais là c'est Lock and Key et Lock and Key c'est vraiment une série de comics hyper addictive et qui est juste hyper hyper efficace le dessin de la couverture c'est une poupée et il y a un arc du comics qui s'appelle Small World, du coup ça m'a tout de suite fait penser à Small World à Disneyland Paris et oui c'est un argument de vente ok <rire> Ne me jugez pas je vais terminer avec les mangas, et là, pour faire simple, je vais d'abord vous parler des suites de séries que je suis déjà, et à la fin, je vous présenterai les 4 nouvelles séries qui me font envie. On commence avec l'Atelier des sorciers, le tome 8. Alors, j'ai pas noté les sorties, là, excusez-moi, j'essaierai de vous les mettre sur l'écran. Bon, bah, l'Atelier des sorciers, quoi, magie, euh, personnages attachants, super développement, un côté un petit peu sombre, mais en même temps un petit peu doudou, les dessins sont incroyables... Ensuite, je lirais bien le tome 2 de Fukuneko, j'avais beaucoup apprécié le tome 1, hein. j'avais trouvé ça très mignon. J'aime bien le principe un petit peu de ces déités chats qui se matérialisent sous différentes formes aux yeux des humains et qui sont là pour leur apporter un petit peu de bonheur dans leur vie. Enfin voilà, je trouve ça vraiment choupi. Le tome 3 de Machel, évidemment. Machelle, c'est tellement drôle C'est vraiment la saga qui me fait énormément rire, presque hurler de rire parfois, c'est... Mochi et compagnie, le tome 5. Alors je l'ai noté, mais il faut savoir que j'ai lu que le premier tome, mais j'aime tellement. C'est tellement mignon. C'est des intraterrestres, les gars. C'est des petites créatures qui ressemblent à des mochi et qui vivent sous la terre. Un d'entre eux devient ami avec une humaine qui leur met des petites culottes et des petits caleçons et tout. Non mais c'est génial, c'est trop bien. C'est vraiment trop mignon. Et puis je vous l'avais déjà dit, mais c'est fait par la même nana qui avait écrit Mirmo il y a longtemps. Mirmo. Si vous avez mon âge, peut-être que vous connaissez. Moi, je me rappelle encore du générique, c'est infernal. Des fois, il pop dans ma tête alors que j'ai rien demandé. Voilà, j'adorais. Oui, bonjour. Gros oh, bisous, ma nanette, puisque c'était toi, là, le message. <rire> voilà, Mirmo, j'aimais beaucoup. Et là, Mochi et compagnie, mais c'est trop mignon, j'adore. Euh, Promise Neverland, le tome 20, le dernier tome de cette saga qui, pour moi, est vraiment une des meilleures sagas de la décennie qui vient de passer. Enfin, de la décennie en cours. Ou qui vient de passer, du coup. Non, celle qui vient de passer. <rire> Oui parce que ça a commencé avant... Oui parce que ça a commencé pas en 2020 mais avant. Voilà. J'étais un peu perdue dans... dans le temps. Le septième et dernier tome de Aria The Masterpiece en édition bah, par Perfect qui sont... J'adore cette saga, je vous l'ai déjà dit mais c'est vraiment... Ça fait du bien en fait d'avoir une saga de science-fiction qui soit pas oppressante, négative, hyper axée sur un truc un peu anxiogène, etc. Là on est sur de la Science-fiction, feel good, tranche de vie, purement onirique, contemplative, mignonne, enfin vraiment j'aime vraiment beaucoup beaucoup Aria ça me fait vraiment beaucoup du bien et les dessins sont juste incroyables. Le tome 5 de Dixie Aquarium Magmel qui est une de mes sagas coup de cœur en termes de tranches de vie. Je vous l'ai déjà dit je sur un aquarium, on apprend plein de choses sur les créatures marines, tout ça tout ça voilà je vous l'ai déjà dit, j'aime vraiment beaucoup le tome 8 de Jardin secret qui est un shoujo que j'adore vraiment. Niveau shoujo je suis assez difficile en romance pur jus mais là c'est vraiment une romance qui est toute douce, toute mignonne et vraiment même les dessins sont vraiment tout cocooning, tout joli. Et ce que j'aime bien c'est que ça mélange une petite histoire d'amour mignonne Avec le langage des fleurs Et j'adore apprendre des choses sur les fleurs et tout Enfin, Vraiment j'aime trop cette série J'ai mis le tome 8 dans ma wishlist Parce qu'à chaque fois je suis trop impatiente quand un tome sort Même si là c'est pareil, j'ai dû lire jusqu'au tome 5 Et comme ce sera terminé en 10 tomes Je vais attendre qu'ils soient tous les 10 sortis Comme ça je les achète tous d'un coup Le tome 7 de l'édition perfect de Full Metal Alchemist Comme vous le savez peut-être Je découvre cette saga avec cet homme-là, que je trouve très beau, très bien fait, voilà, je, je, je prends toujours un petit plaisir à, à lire et à acheter les tomes à chaque fois qu'ils sortent. Le tome 3 de 100 jours avant ta mort, qui est une espèce de shoujo, à la fois romance, en même temps un petit peu fantastique, avec cette espèce de compte à rebours qui attend que la personne meure, et ce jeune garçon qui essaye de sauver son, son ami d'enfance sur qui il voit ce fameux compte à rebours, Vraiment, il y a un côté assez intriguant et en même temps, ça pourrait être, ça pourrait paraître anxiogène et tout, mais franchement, c'est plutôt mignon. Et enfin, le tome 4 de Magic Knight Riot de Clamp. Je vous l'ai déjà dit, voilà, petite série rigolote, drôle, fraîche, euh, Total Space avec des armures, tout ça, tout ça, j'aime beaucoup. Au niveau des nouvelles séries, j'en ai noté que 4 qui me font de l'œil. La première, alors elle me fait de l'œil mais qu'à moitié, il, il s'agit de Lonely World. C'est un seinen de suspense et de SF qui va sortir chez Kiyoon. Je suis désolée, j'arrête pas de me tripoter les yeux, c'est infernal. Il me fait envie parce que les dessins sont mignons et que je me dis que le sujet peut être sympathique. Et en même temps, il me fait pas très envie parce que c'est encore mais du vu et revu avec un monde décimé et une petite fille qui va survivre avec... Alors, soit c'est une créature fantastique, soit c'est un robot. Là, c'est un robot. Pff, on a vu ça 20 000 fois, je compte même plus. Je crois que c'est un trope qui est devenu hyper à la mode. Jure, ça m'agace de voir ce trope, mais bon. Le compte parias dernièrement, avait été plutôt une bonne surprise. Voilà, je suis pas fan, mais c'est pas mal. Donc, je laisse une chance à cette nouvelle série qui fait penser à Earth Gear, à Magnus Bright et à toutes les autres qui ressemblent à ça. La prochaine sortie me fait hyper envie. C'est un one-shot fantasy. C'est une adaptation... Un manga de romans qui sont assez célèbres au Japon et a priori eux ils comparent ça à Chronique de Lodos et au Seigneur des Anneaux surtout. Ça me donne assez envie pour ça et aussi parce que les dessins sont très jolis, ça fait vraiment euh, shoujo des années 70, je trouve ça hyper beau. Donc voilà, je pense que ça va être des grandes éditions puisqu'ils sont à 13,99. Je suis très curieuse de découvrir ce titre. En 2021, les éditeurs français aiment beaucoup réimprimer de vieilles séries manga à mon plus grand bonheur et va donc sortir la trilogie Destination Terra, qui est originellement sortie au Japon en 1977. C'est un shonen, je crois, c'est ça, c'est un shonen de SF et Suspense aussi, qui a été écrit et dessiné par une femme. Et voilà, je suis trop contente de découvrir ce patrimoine du manga, franchement, surtout les shoujo qui sont republiés, c'est vraiment ce que moi... J'ai envie de découvrir puisqu'on a vraiment une grosse lacune sur les, les shoujo des, de ces années-là. Bon là je vous parle d'un Chanel mais voilà quoi. Il a quand même été fait par une femme et franchement ça a l'air hyper intéressant puisqu'on suit en gros un monde un peu dévasté. On a épuisé les ressources de la planète Terre, les humains vivent dans des vaisseaux spatiaux. Cette nouvelle forme de société est dominée par des ordinateurs qui ont des critères très précis concernant ce que doit être l'humanité et du coup ceux qui ne rentrent pas dans les cases et ben ils se font a priori euh... exterminés. Et du coup, voilà, il y a des humains a priori qui vont essayer de rentrer en révolte contre ce système. Et enfin, dernière sortie, je vous en avais aussi déjà parlé, je crois, mais c'est aussi un titre qui a été reporté. C'est Welcome to the Ballroom. C'est une sortie prévue chez Noévé Graphique et je suis vraiment impatient de découvrir cette série qui nous parle de l'univers de la danse de salon. Et je suis, voilà, j'adore le style graphique. J'adore le thème que ça aborde, c'est un seinen donc je pense que ça va être très axé sur l'apprentissage des disciplines et tout. Et franchement j'ai trop hâte de découvrir tout ça, ça comme j'aime beaucoup la danse, ça me hype vraiment beaucoup. Voilà, j'ai terminé de vous présenter les sorties du mois de juin qui me faisaient envie. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout que vous avez noté des trucs qui vous, vous font aussi de l'œil. J'aime bien faire ce genre de format, j'espère que ça vous plaît aussi. Ça me permet aussi d'avoir un aperçu de ce que je vais peut-être me procurer au mois de juin. Je vous avoue que niveau manga, c'est assez infernal. Il y a trop d'éditions parfaites qui sortent et tout. Mon porte-monnaie va souffrir. Bref, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager autour de vous, ou au moins à mettre un petit j'aime, voire un petit commentaire si vous avez le temps ou l'envie. Ça fait toujours plaisir, à moi, de vous lire et de discuter avec vous, et puis aussi, ça aide les créateurs à être un peu plus visibles. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier, puisqu'on est 1400 sur la chaîne. Ça y est, on a dépassé ce cap, et voilà, je suis contente. Donc, je tiens à vous remercier. Et je ferai peut-être un petit concours sur Instagram à l'occasion, alors... Je sais pas quand, je préfère pas vous, vous, vous hyper tout de suite, mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête. En attendant, dans tous les cas, je vous remercie, et puis je vous souhaite aussi bienvenue à tous ceux qui sont arrivés récemment dans notre petit univers. Voilà, voilà, plein de gros bisous à vous, je vous souhaite le meilleur, et j'espère que je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao